Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Alors aujourd'hui euh, j'ai décidé de vous présenter euh, les Unity Events. Alors euh, c'est quelque chose qui peut être très intéressant notamment lorsque vous développez euh, des choses qui vont être réutilisables ou tout simplement pour vous simplifier la façon de coder vos jeux. Alors vous allez voir qu'il y a beaucoup d'avantages et c'est quelque chose qui est assez simple à mettre en œuvre. Alors vous pouvez voir ici avant toute chose... Comment, euh, qu'est-ce que c'est qu'un Unity Event Alors pour ceux qui ne le savent pas, je suis certain que vous les utilisez depuis longtemps. Vous voyez que j'ai au niveau de lui ici un bouton, et sur ce bouton, si je vais dans les propriétés, j'ai ici un événement On OnClick. Bah, c'est tout à fait ça qu'on va pouvoir reproduire dans nos scripts. Ce qui nous permettra de déclencher à un moment opportun. Évidemment, ce ne sera pas forcément OnClick, mais ça va être par exemple On Player Dead quand votre player va mourir, euh, lorsqu'il va ramasser une pièce, etc. Vous allez pouvoir utiliser ici euh, l'Event pour faire un petit plus glisser vos scripts dedans enfin vos objets avec les scripts et lancer des méthodes publiques ce qui peut être très intéressant euh, vous allez le constater donc je supprime ce canvas et je vous présente un petit peu ma scène. Donc je vais lancer ma scène qui est très simple. Donc je j'ai tout simplement ici deux personnages. Vous pouvez voir ici un personnage qui est un petit ange tout simplement, un ange. Euh, et un autre qui est tout simplement euh, un diable. Donc l'idée ici c'est de déclencher un event quand je rentre en collision avec, c'est-à-dire quand le l'ange rentre en collision avec le diable. Et on va voir que ça peut être assez intéressant et assez rapide à faire. Donc, euh, je vous présente très rapidement les scripts. Le premier, celui du player-contrôleur, vous pouvez voir qu'il est très simple. Deux lignes simplement dans l'update. Je fais une translation de vecteur sur le vecteur 3 avant de mon personnage, avec, que je multiplie avec l'axe vertical pour euh, le faire avancer, multiplié par 5 float. Et ici, la deuxième ligne, c'est pour la rotation tout simplement. Je lui fais faire une rotation euh, et je peux le contrôler ici avec euh, l'axe horizontal. Je multiplie ça par une vitesse qui me permet de pouvoir le déplacer. Au niveau de mon objet devil, j'ai tout simplement ici un script qui ne sert à rien pour l'instant, qui s'appelle euh, kill engine. Euh, il est public, de manière à pouvoir y accéder de l'extérieur, vous euh, vous doutez bien qu'on s'en servira pour tester comment fonctionne ici l'event. Donc euh, j'ai aussi euh, une euh, ici une particule qui est positionnée en fait au niveau, euh, alors je vais aller au niveau de la scène voilà, qui est positionnée si je l'active au niveau euh, de mon diable, alors euh, l'intérêt c'est que si je la lance, vous voyez j'ai une petite particule qui va jouer, mais euh, je voudrais justement l'activer quand il y a la collision ce qui nous permettra d'avoir euh, plusieurs actions dans notre event. Donc je vais essayer de vous expliquer ça très simplement et vous allez voir que c'est vraiment pas très compliqué. Donc je vais travailler au niveau de mon personnage qui est ici, mon le, le ange, l'angel, donc j'ai le script ici. Alors évidemment, il possède tous les deux euh, un, une capsule collider et euh, un rigid body pour euh, mon ange, tout simplement. Mais ça, c'est assez classique. Ce qui va nous intéresser, c'est le player controller. Donc on est on, euh, on édite le script et on va regarder comment opérer. Alors, bien évidemment, ici, imaginons moi, ce que je veux faire, c'est quand il y a une collision, mon ange meurt. Donc, je vais euh, bah, le détruire. Donc, en temps normal, je ferai une, euh, une void, pardon, pas public, mais void on collision hunter. Je vérifierai au niveau du tag, donc, grâce à la variable collision.collider.compare tag. Je dirai tout simplement, ici, s'il est égal à devil, alors, hop, voilà, je ferai un destroy game object. Et pas celui-ci, ce serait plutôt en minuscule. Voilà. Donc ça, ça fonctionnerait. Alors à noter qu'au euh, niveau ici euh, de mon devil, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je ne pense pas, il est bien tagué ici, comme vous pouvez le voir, devil. Donc si je lance maintenant ce, ce code, évidemment, on aura l'effet escompté. Voilà. Je... Et Voilà, on peut voir qu'il a bien disparu. Bon, ça c'est la méthode classique et on pourrait gérer tous les événements, lancer la particule et tout ça au niveau du code. Sauf que moi je veux le faire ici euh, directement avec un event. Donc, comment je vais opérer Alors, ça va être assez simple. Je vais déjà apporter l'espace de nom unityengine.events. Ensuite, je vais créer mon event. Alors, comment on fait C'est très simple. On le passe en public pour qu'il apparaît dans l'inspecteur. Ensuite, on on cherche un Unity Events, voilà. Et là, je le nomme et je vais l'appeler tout simplement euh, on collision. Alors, je pourrais, euh, on pourrait mettre collision. Voilà. Bon, bon, vous vous doutez bien qu'il n'y a pas vraiment euh, d'importance. With Devil. Alors, là, ça me permet justement euh, de, de, de faire un, un event qui va s'appeler collision with Devil. Et vous l'aurez compris, ici, je pourrais gérer plusieurs cas. Donc ce que je vais faire, j'enregistre, je retourne au niveau de mon ange et on va pouvoir observer que j'ai bien collision with devil. Donc je peux le nommer comme je veux, euh, on player dead, euh, voilà. d'ailleurs je pourrais très bien ici, et c'est d'ailleurs ce qu'on pourrait faire, ce serait peut-être plus logique, euh, player dead par exemple. Voilà, peu importe, regardez, ça va changer, c'est vraiment le nom. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux faire Je veux que ça se déclenche à ce moment-là. Donc j'ai, ça tombe bien sur mon devil ici, j'ai euh, tout simplement un script et ce script on a vu qu'il y avait une méthode publique. Donc je vais prendre ici au niveau de mon ange, je vais faire un petit plus, glisser ici l'objet devil et je vais aller chercher son script public qui s'appelle devil et sa méthode publique qui s'appelle angel. Donc si maintenant je lance ça, évidemment rien ne se passe et je vous le prouve pourquoi Alors mon objet va être de nouveau détruit parce que je n'ai pas enlevé euh, la, la méthode void on collision Hunter. Euh, mais on peut voir que je n'ai strictement rien dans ma console. Ce qui est tout à fait logique. Parce qu'il faudra invoquer maintenant euh, cet event. Donc là, player dead, je décide ici qu'il est mort quand il touche, en euh, qu il touche le, le diable. Bah, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire maintenant Je vais dire. Je vais aller appeler mon Unity Event. Donc je vais aller chercher Player Dead et je vais faire un point invoke. Et je ne vais pas oublier les parenthèses, parce qu'ici on n'a un, qu'un argument. Donc si maintenant je fais ça, évidemment il ne va plus être détruit. On va pouvoir l'observer tout de suite. Mais par contre, mon event va bien fonctionner. Regardez, je rentre en collision avec. Tac. Et j'ai bien ici 4 euh, collisions, vous pouvez voir, avec Devil Kill. Donc ça fonctionne. Vous pouvez voir qu'au niveau ici, j'ai bien ce qui s'est passé. Donc ça c'est assez intéressant. Alors maintenant, ce que je voudrais faire. Et c'est là que ça va être intéressant, c'est de détruire depuis ici mon script devil, mon, euh, mon ange tout simplement, mon player, comme j'avais fait au préalable. Bah, Qu'est-ce que je vais faire Ici dans mon unité event, je vais tout simplement ici choisir d'utiliser les braquets pour donner un type. Et je vais mettre ici GameObject au niveau du type. Maintenant évidemment, vous pouvez voir qu'ici j'ai une erreur. Donc, en fait, je vais tout simplement devoir passer un GameObject lors de l'invoque, tout simplement pour l'embarquer, on va dire, avec. Donc, je vais mettre tout simplement 10.GameObject. Et là, on peut voir que ça ne râle plus. Donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'ici, au niveau de ma méthode, ce que je vais faire, je vais pouvoir faire ici euh, un GameObject en paramètres, et je vais l'appeler Geo, tout simplement. Et là, qu'est-ce que je vais faire bah, Dans la foulée, je vais faire destroy DestroyGeo. Géo minuscule. Voilà. Et là, je vais pouvoir, vous voyez, encore une fois, de mon autre script, récupérer ici le GameObject en passant ici euh, ma, euh, ma, mon type générique. Voilà. Donc on va tester ça tout de suite pour voir si ça fonctionne. Alors encore une fois, je n'ai rien modifié hein, au niveau de l'ange, tout simplement ici, et attention parce que comme j'ai modifié, vous pouvez voir Missing Devil. Donc j'ai, je retourne le sélectionner tout simplement, et on peut voir que maintenant il est passé dans les dynamiques game objects. Voilà. Donc si je lance, alors j'espère que j'ai tout enregistré, j'en suis pas certain, mais on va tester ça tout de suite, et on peut voir que ça fonctionne. Les deux actions ont bien été opérées. C'est-à-dire que du script Devil, j'ai bien détruit le GameObject qui est rentré en collision avec, et j'ai bien ici dans la console Devil Kill euh, Angel. Alors maintenant, ce qui serait intéressant, et là c'est là que ça va être très intéressant, je voudrais jouer cette particule qui est désactivée par défaut au moment de la collision. Bah, Qu'est-ce que je vais faire Je vais faire un petit plus et maintenant je peux faire ce que je veux. Donc ma particule qui est désactivée ici, qui s'appelle Cosmic Reversal, je vais la prendre. Je vais prendre le GameObject et je vais dire tout simplement 7 active. Et là je vais le cocher pour le passer à dessous. Ce qui fait qu'au moment de la collision, maintenant je devrais avoir ma particule qui se joue en plus. Donc on va jouer pour tester ça en plein écran, mais vous pouvez voir que c'est très simple à utiliser. Et euh, ça peut vraiment vous faciliter la vie. Donc je rentre en collision avec. Et là, on peut voir que la, la, la, la particule se joue bien. Et euh, j'ai bien ici euh, tous mes codes en fait, qui se sont exécutés. Simplement avec cette Unity Event, comme vous pouvez le voir, qui est euh, vraiment très pratique. Alors là, j'utilise PlayerDead, mais euh, ce qui peut être intéressant, c'est justement, comme vous pouvez le voir. Bah de, de, de, de, pour ceux qui débutent bien comprendre ça peut être assez intéressant parce que ça m'évite par exemple d'aller chercher un script dans un autre game GameObject euh, je peux tout simplement et même si je dois réutiliser mon player ça peut vraiment être intéressant parce que ici euh, bah, si je dois euh, j'ai un event comme ça player then, dans un autre jeu il est très facile du coup euh, d'utiliser ces events et je dois pas forcément revenir dans le code donc voilà je voulais vraiment vous montrer comment tout ça fonctionne c'est un exemple très simple avec une scène mais ça vous permet vraiment de voir comment euh, ça opère. Allez, une dernière fois pour le plaisir, on va euh, relancer la scène et puis euh, je vous laisse là-dessus. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye